Mission Berlin, l'Allemagne est en danger, vous seul pouvez éviter la catastrophe. Gardez le secret et déchiffrez l'énigme. Garomoto, vous êtes mort. Voulez-vous jouer Voulez-vous jouer Voulez-vous jouer Allô Allô Allô Bon, sans doute une erreur. Euh, De quoi on parlait déjà Ah oui Mission Europe Mission Europe, c'est un ensemble de trois podcasts qui a environ 25 épisodes chacun et chaque épisode fait 5 minutes Les trois podcasts s'appellent Mission Berlin, Mission Paris et mission Cracovie. Vous l'aurez deviné, euh, mission Berlin, c'est pour apprendre l'allemand, mission Paris, c'est pour apprendre le français, et mission Cracovie, c'est pour apprendre le polonais. Chaque mission repose sur le même principe scénaristique, c'est-à-dire qu'on écoute un joueur jouer à un jeu vidéo. On va prendre un exemple concret. Supposons que vous soyez de langue maternelle anglaise et que vous vouliez apprendre le français. Du coup, il va y avoir deux personnages principaux dans votre histoire. Le premier personnage donc ça va être Eva, c'est le personnage du dans le jeu, donc Eva c'est une jeune anglaise euh, qui... qui est à Paris et qui parle pas du tout français. Et l'autre personnage c'est le joueur du jeu vidéo dans lequel se trouve Eva et euh, lui il a pas de nom. Voilà. Le joueur et Eva parlent ensemble dans le podcast dans leur langue maternelle, donc dans notre exemple, c'est l'anglais, ils parlent ensemble en anglais. Et donc Eva va parler avec d'autres personnages dans le jeu, mais ces personnages, eux, vont parler uniquement français, du coup. Au fur et à mesure qu'on avance dans, dans les épisodes du podcast, Eva va parler de... Plus en plus français et de mieux en mieux français donc bien sûr vous pourrez pas apprendre le français entièrement juste avec ce podcast et ses 25 épisodes de 5 minutes ça va pas être possible mais ça va vous permettre d'entendre du français et d'entendre des gens parler français à une vitesse normale aussi tout en étant dans un univers euh, amusant et euh il y a des énigmes et tout, on a envie de savoir la suite. L'avantage de ce podcast bilingue, c'est que du coup, vous pouvez l'utiliser pour deux langues étrangères que vous apprenez. Par exemple, si vous apprenez euh, l'anglais et l'allemand, bah, vous pouvez chercher Mission Berlin en anglais du coup, et comme ça, vous pourrez entendre de l'anglais et de l'allemand. Par contre, le projet, donc, date de 2006, euh, il y a plus de 10 ans maintenant, c'est très difficile de retrouver les podcasts, etc. Mais j'ai réussi à en retrouver dans pas mal de langues pour vous. Je vous laisserai tout ça, euh, tous les liens dans la description en dessous de la vidéo. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Si vous n'avez pas vraiment compris comment, comment Mission Europe fonctionne, vous pouvez toujours écouter le premier épisode d'une des missions, donc Mission Paris, Mission Berlin ou Mission Cracovie. Et puis euh, ça prend que 5 minutes donc vous saurez tout de suite si ça vous plaît. Mais vous verrez, vous allez adorer le côté vintage, est vraiment vraiment très drôle. C'est tout pour cette fois-ci. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de langue en poche, j'ai encore plein de choses desquelles vous parler. Et à bientôt